Ce matin, Clémence, responsable formation, doit organiser une formation en urgence pour sa nouvelle équipe de 50 managers. Et même si elle est débordée en ce moment, elle est sereine. Elle va faire appel à Ségos pour ses formations intra-package intra-packagées. Le programme de ces formations est déjà conçu, mais il est possible de l'adapter rapidement si besoin. Et comme la formation se passe dans vos locaux, c'est simple à organiser, et c'est vous qui choisissez la date. En plus, tout est compris dans le forfait intra. Le formateur expert, la documentation, l'évaluation de la formation. En 48 heures, les équipes Segos vous apportent une solution clé en main. Pour plus de renseignements sur ces formations intra packagées, rendez-vous sur segos.fr.